La nuit tombe sur la ville, les rideaux de fer sont tirés Et déjà les vigiles sont postés Quelques flics aux abords, mais on connaît le terrain Raccourci angle mort, souterrain Plan d'arrivée et de dispersion Un des groupes se charge de faire diversion Nos orgueils gonflés par la frustration De nos subordinations, de nos dépossessions la mise en place est synchronisée Une vague de représailles va déferler Ce soir au eh, pour des outils Allez rejoins la troupe. les sauvages sont sortis au tout Ouais, ramène ton matos, à chacun sa cible Et on envoie la sauce, bam bam, eh, hey ce soir au tout Faut que ça coupe Souviennent de nous. Prolon la main invisible, on approche chaque jour dans la gueule. Ouais, ma gueule, à s'étendre l'autre joue, ou des joues. Leur plan d'urbanisation, leur réseau de communication. Direct à l'action, on va faire chuter leurs actions. Sors le sécateur, attaque leur câble internet. Ranche le perforateur et poussille leur parc Tout le monde a son noir Pour Pour l'état, aucune chance. Un beaucoup de de jolumeau, aucun de surveillance, ce sport au gasto. Eh, prends des outils, allez, rejoins la troupe. Les sauvages sont sortis au gasto. Ouais, ramène ton matos A À chacun sa cible, et on envoie la sauce, bam bam. Ce soir on casse tout, faut que ça coupe, faut que ça pète, faut que ça de partout craque, fou, ouais, ce soir on casse, on casse tout Que chaque le distorsion se, se souvienne, souvienne de, de nous, nous. Assurance, porte mutuelle, les paramètres fracassent Pôle emploi, intérim, une pluie de caillasse Logement sans habitant, au pied de niche, au burin centre des impôts, à la masse au Merlin, Agence immobilière Les, les chambres, chambres de le commerce, on fracture, on défonce, on éclate, on, on tranche Permanence d'élus, trousseau de sachets, et pioches Préfet Comico, cocktail molotov Ce soir on casse Allez rejoins la voilà, troupe, les sauvages sont sortis, on casse tout Ouais, ramène ton matos, tous à chacune sa cible et on envoie la sauce, bam bam Eh, hey, ce soir on casse tout, faut que ça coupe, faut que ça pète, faut que ça crame de partout cracou. ouais, ce soir on casse tout, que chaque le distorsion se souvienne de nous